Ce que ça Et ça, de à la maison de Dieu, je suis content de te revoir je suis content de te revoir encore. J'ai Alléluia. Moi je suis très content très très content vous savez euh, en tant que pasteur j'ai attendu beaucoup de choses j'ai attendu beaucoup de choses mais je glorifie Dieu parce que parce que nous sommes là vous savez, plus de 30 mille morts, les ont arrêté. Et dans le monde entier, nous sommes arrivés de 1 million de morts. Et ce n'est pas facile. Donc, tant que monde à l'aise, nous sommes là. Nous Merci. C'était euh, une période très difficile, très très difficile. Il y a eu des moments où, lorsque j'écoute certaines personnes, je prends d'autres appels. Moi-même, ça, ça me faisait peur. Mais comme on a Dieu, okay, papa. Dieu nous a fait grâce. Et voilà, nous sommes là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? <applaudissements> Espérons que le cours là, tu as démarré avec Dieu, Amen. tu vas aussi continuer avec Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Euh, je ne sais pas, avant de passer, ou euh, de commencer mon message de cet après-midi, pour ne pas dire que Pasteur nous a pas donné l'opportunité de témoigner quand même ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais donner l'opportunité à des personnes vraiment aux alabrées. Après, je vais passer au message s'il si y a quelqu'un tu viens rapidement pour dire ce que tu as fait et nous allons passer directement au message d'accord nous allons ouvrir le livre des d'Hebrez chapitre 1 Hebrez chapitre 1 Au verset 1. Hébreu chapitre 1. Nous allons lire le verset 1. Il y avait le mandat à l'Église qui s'était versé vous. Et notre sœur est bâillée pour nous. Hébreu chapitre 1. Verset 1. Hébreu 1. 1, verset 1. Vous la parole du Seigneur. Amen. Amen. Après avoir autrefois à plusieurs reprises de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes. C'est je... ah, juste ça. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes. La parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Euh, je vais commencer... C'est un, peut-être ça peut nous prendre deux ou trois dimanches. Mais aujourd'hui, je vais introduire le message. Après les dimanches qui vient, je vais essayer d'expliquer dans la profondeur le pensée que Dieu a déposé en moi par rapport à ce message. Notre thème, c'est quand Dieu parle, parle encore. Quand Dieu parle, parle encore. Dans mon à l'Obaka, Vous savez, comme je viens de dire tout à l'heure, nous sommes dans un moment où tout le monde se pose des questions. Que ce soit chrétien ou païen, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Et pourquoi Dieu va permettre autant de personnes mères. Et parmi ces gens-là, il y a aussi les enfants de Dieu, les chrétiens, le serviteur de Dieu. Je crois aussi. Ces gens qui sont partis, il y a aussi des gens qui craignent Dieu et qui marchent vraiment dans la pensée de Dieu. Mais Dieu a permis que cette personne puisse partir. Et vous savez, en tant que chrétien, Beaucoup des enfants de Dieu se demandent, bien que dans l'église, bien qu'ils lisent la parole de Dieu, bien qu'ils prient, ils se demandent est-ce que Dieu parle réellement? Vous savez, j'ai déjà entendu beaucoup de chrétiens en me demandant. Mais c'est vrai que Dieu parle. est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que Dieu parle? J'ai besoin d'écouter Dieu. Je suis chrétien pendant longtemps. Je lis la Bible. J'ai prie. Mais comment est-ce que Dieu va me parler ou quand est-ce que Dieu peut me parler? Il y a d'autres. Ce ne sont pas des païens. Ce sont vraiment des chrétiens. Il va te dire que je n'ai jamais entendu Dieu parler hébreu nous dit une chose Dieu a parlé à nos pères cela veut dire A toujours parlé est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen cela ne va pas commencer aujourd'hui depuis des siècles ou des années et des années des générations et des générations Dieu a toujours parlé il a toujours parlé je ne peux pas ce thème si je te montre pas les manières ou par laquelle Dieu parle. Je ne peux pas te parler que Dieu parle et il parle encore si je te montre pas de quelle manière Dieu peut te parler. Ou de quelle manière Dieu peut parler quelqu'un. Mais je peux seulement te dire une chose. Dieu ne choisit pas à qui il peut parler. Si Dieu veut parler, il parle à tout le monde. Il ne parle pas qu'aux serviteurs de Dieu. Il ne parle pas qu'aux pasteurs. Mais Dieu parle à tout le monde. Quand il fait à la personne le fait vous savez en force de chercher comment est-ce que dieu parle ou de chercher d'écouter dieu beaucoup de personnes ont perdu leur foi beaucoup de personnes ont défié la vie chrétienne. Beaucoup de personnes sont entrées dans des fausses doctrines. Beaucoup de personnes sont derrière le magicien, les astrologues ou les divinataires. Toutes tous ces choses et pourquoi? Parce qu'une personne, il veut écouter Dieu dans sa vie. Vous savez, nous tous, comme chrétiens, nous avons besoin d'écouter Dieu. Quand nous prions, à un moment, où nous avons besoin d'écouter. Dieu nous parle de quelque chose. C'est le désir de tout le monde, de tout chrétien. Surtout lorsque nous sommes des moments difficiles et très compliqués de nos vies. Lorsque nous passons ou nous traversons des moments compliqués, on a toujours besoin d'écouter Dieu parler. Mais, quelles sont les manières que Dieu peut nous parler? Frère, beaucoup dans des églises, ils doutent que Dieu parle. Moi, j'ai écouté, les gens me dire « mais Pasteur, est-ce que réellement Dieu parle Je vais nous démontrer quelques manières, mais je vais préciser que, à part tout ce que moi je peux énumérer ici il peut y avoir aussi d'autres manières que je ne veux pas citer ici parce que Dieu c'est un Dieu mystérieux. il peut utiliser n'importe quelle manière ou n'importe quel moyen juste pour le message arrive à la personne qui le est destinée est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen La première des choses, nous devons savoir que Dieu parle dans sa parole. Vous savez la Bible, hein? où la parole de Dieu c'est la prophétie par excellence. Si tu peux écouter les prophéties venant dans la bouche des gens, dans la bouche des prophètes, des serviteurs, des pasteurs, des, des, des évangélistes, toutes ces prophéties-là, tu dois examiner cela au travers de la parole de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous négligeons la Bible. Nous négligeons la lecture de la parole de Dieu. Nous ignorons que, dans la parole de Dieu, Dieu peut nous répondre à quelque chose de très précise dans notre vie. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est un moyen par lequel Dieu peut te donner beaucoup de directives. Et je peux préciser dans tous les domaines. Amen. Que ce soit dans ta vie spirituelle, financière, matérielle, morale, la Bible peut te donner des directions. Mais chose est triste, nous, nous voulons voir Dieu peut-être nous parler à la forme des noms. Cela veut dire qu'il vient vers nous bien habillé et il va nous parler tel que nous nous voulons. Mais lorsque nous sommes amis de la Bible, amis de la parole de Dieu, nous pouvons avoir beaucoup de réponses à nos questions. Il n'y a pas un moyen par excellence que Dieu peut parler un enfant de Dieu quotidiennement, si ce n'est pas dans la parole de Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu, je peux t'assurer que cette personne-là, Dieu lui parle chaque jour. Chaque jour. Comment est-ce que Dieu nous parle dans la parole de Dieu? Vous savez, quand nous lisons, nous méditons la parole de Dieu dans nos maisons. Écoutez, faites cette expérience. Prends la Bible, c'est. Tu verras que Dieu peut te parler dans beaucoup de choses. Une chose qui est vraie, que je te fais dire ça dès le début. Dieu parle à tout le monde. Mais nous devons savoir comment est-ce que Dieu me parle souvent il y a des personnes dans leur vie Dieu a une manière facile où il parle où il transmet des messages à ses enfants la façon dont Dieu peut me parler ce n'est pas la même façon où il peut te parler, pourquoi? parce que notre compréhension ce n'est pas dans le même niveau Dieu utilise des moyens plus faciles pour transmettre les messages à chacun de nous. Je peux t'assurer que Dieu te parle et il te parle souvent. Seulement que comme tu ne sais pas, tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu parle dans ta vie, c'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu parle ou il ne parle pas? Frère, je pète Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est déjà arrivé dans ta vie. Tu lis un verset dans la Bible. Après avoir lu ce verset là tu commences à trembler toi-même est-ce ça déjà arrivé dans ta vie tu lis un verset dans la bible tu commences à avoir peur au dedans de toi-même tu sais pourquoi parce que la parole que tu as lu c'était une parole Et Dieu avait très bien préparé cette parole pour que toi tu l'écoutes. Dans la parole de Dieu, Dieu nous parle quotidiennement. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, lorsqu'il parle, il peut parler dix mots et le mélanger avec la parole de Dieu mais quand une personne n'est pas habitée dans la parole de Dieu il peut dire des mots, des mots ou des phrases et des phrases tu ne trouveras pas la parole de Dieu à l'intérieur Désimoté 3 verset 16 il y a une chose que la Bible nous parle dès Timothée chapitre 3 verset 16 je vais nous expliquer comment est-ce que Dieu nous parle dans la parole Certifie, tu me lis, tu me lis, tu me lis, rapidement, s'il te plaît. Deux Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et étude pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Écoutez une chose. de Dieu quand j'ai dit tout à l'heure lorsque tu lis la parole de Dieu tellement que tu as compris la parole tu vas te sentir préoccupé dans ton cœur. tu commences à trembler toi-même pourquoi parce que cette parole ça commence à te reprocher à quelque chose que tu avais fait moment là que dieu commence à te parler en te disant que la chose que tu as fait tu ne devrais pas le faire écoutez si je vais aller plus loin c'est vrai c'est parmi de manière que dieu parle mais tu vas commencer à comprendre au-dedans oh, de toi lorsque tu as lu la parole. Tu vas commencer. En fait, il y a une voix qui va commencer à répéter le même verset dans ton cœur. Cela veut dire que la parole de Dieu nous corrige. Non, il ne nous corrige pas. Plutôt, elle ne nous corrige pas seulement dans des mauvaises choses, mais elle nous corrige aussi lorsque nous prenons des mauvaises décisions cela veut dire je veux faire quelque chose j'ai déjà fait mais je ne devrais pas faire cette chose, lorsque j'ai lu la parole, cette parole me montre maintenant que tu c'est sais la décision que tu avais prise tu ne devais pas prendre cette décision mais tu devais te diriger comme ça Il faut savoir que c'est Dieu qui te parle. Il faut savoir que c'est Dieu qui te parle. Vous savez, pendant que j'ai je, je médité la parole de Dieu par rapport à cet enseignement, j'ai remarqué une chose. En force de négliger le message de Dieu, de laisser les temps passer, Beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Beaucoup de personnes sont entrées dans des difficultés compliquées finalement parce que Dieu parlait. Mais la personne n'attirait pas attention. Il y a deuxième chose que la Bible nous parle. Lorsque la parole est là, tu lis la parole, tu seras convaincu que je vais prendre cette chemin. Il a hier, j'ai une personne qui me dit, regarde, parce qu'on m'a proposé un travail. C'est rare que je vois des personnes comme ça. On m'a proposé un travail. Mais je vais d'abord chercher la volonté de Dieu pour que je puisse m'engager à ce travail-là. Moi-même, je me suis dit, ben, « il y a encore des chrétiens qui cherchent à écouter Dieu en toutes choses. » Le travail est déjà là. La personne est dans les difficultés. Elle manque des choses. Mais elle n'a pas besoin de se précipiter, de se mettre dans le travail, parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce que ça peut lui apporter demain. Elle va préférer d'écouter Dieu. Donc, la aussi le travail de nous convaincre. Elle peut te dire quand tu vit la parole, tu peux lire un verset, ce verset-là ça peut te diriger en disant que non, ne prends pas cette décision. Oui, tu peux prendre cette décision. Écoutez, il y a des personnes qui sont comme ça. Et ce genre de personnes écoutez, tellement Dieu le parle souvent dans la parole, tu verras, quand elle va écouter la parole de Dieu, des fois ce genre de personnes, la personne, elle va pleurer. La personne, elle va devenir mal à l'aise. La personne, elle va commencer à se sentir culpabilisée. La personne, elle va commencer à se sentir obligée de changer. Tu sais pourquoi Parce que c'est la correction de Dieu au travers de la parole de Dieu qui a pris place en lui. Mais il y a aussi des personnes. Même que la parole de Dieu descend quand même à ton bout. Il est là. Il résiste. Mais il y a d'autres, lorsqu'elle écoute la parole de Dieu, elle est corriger. J'ai aimé une chose. Elle nous instruit aussi. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas intelligentes. Il y a beaucoup aussi qui n'étaient pas sages. Mais en force de lire la parole de Dieu, ces personnes-là, ils ont maintenant pris une manière d'agir dans leur vie. Ils ont établi un principe dans la vie où tout le monde n'a pas. C'est en force hein, d'écouter. De sa parole Amen. donc la parole de Dieu nous instruit aussi j'étais insolent ou insolente de parler mais en force d'écouter Dieu au travers de sa parole ma façon de parler a changé Amen. non parce qu'il y a eu un pasteur derrière moi ou un prophète en me disant, tu changes, tu changes. Déjà, déjà. Vous savez, lorsque Dieu te parlait au travers de sa parole, c'est encore plus puissant. Hier, je disais ça avec des personnes que j'étais avec. Je me suis révélé matin vers 10h. Je commence à lire la parole, à lire la parole, à lire, à lire la parole, à lire la parole. Je lis un verset moi-même au salon, j'ai prié. Wow. Ça m'a fait peur. C'est comme si une personne devant toi, il est là avec, avec une arme, il te dit que non, aujourd'hui ta vie est finie. La parole de Dieu. Écoutez, quand tu lis la parole de Dieu, Dieu, Dieu, va commencer à te parler nous. Je peux t'assurer que il y a des personnes qui écoutent Dieu chaque jour. Il y a des personnes qui écoutent Dieu chaque jour. Dieu le parle chaque jour. Il y a deuxième chose, les songes. Écoutez, vous savez, va te Bakoufa. Va te belé. Ma vie n'a pas. Vous savez pourquoi? pour négliger les songes. Si tu lis la parole de Dieu. Je vais vous expliquer Terence, Cet enseignement Dieu, tu retournes chez toi à la maison pendant que tu dors. Dieu va te parler. Voilà pourquoi, écoutez, un bon enfant de Dieu, un bon enfant de Dieu, il a un cahier des songes. Un bon enfant de Dieu, il a un tu sais pourquoi parce qu'il y a des choses oui. il y a des choses qui peuvent arriver oui. mais si tu te réfères directement tu avais écrit ça quelque part tu vas comprendre que non je dois faire attention pendant les confinements il y a des et successif qui m'est arrivé. J'ai ces choses et des choses. Pendant la journée, des choses et successifs est arrivé. Ce que j'ai dit, Dieu parle à tout le monde. Mais tu dois savoir, toi, comment est-ce que Dieu te parle. Parce que Dieu va utiliser. Une manière, un moyen par lequel que toi tu peux comprendre des messages facilement. Mais ce qui nous manque souvent, c'est la sensibilité spirituelle. Un enfant de Dieu qui n'a pas la sensibilité spirituelle, il va commencer à être surpris ou surprise dans des choses qui arrivent dans sa vie. Si tu as un enfant de Dieu et que tu pries, rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu te le révèle. Amen. Amen. Tu peux les croire. Mais malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu nous négligeons les anges. Nous négligeons les songes. En étant enfant de Dieu, tu ne peux pas négliger ma noto oyu Écoute-moi, frère. Dieu peut t'épargner dans une circonstance. Juste parce que C'est vrai, ce domaine. C'est un peu domaine. Je ne sais pas si je peux dire compliqué, mais ce n'est pas du tout compliqué. Parce qu'il y a des songes que tu peux comprendre facilement. Il y a des songes que tu es obligé d'approcher un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui a la faculté d'interpréter les songes. N'attendez pas, Pierre. non mais moi j'attends que Dieu vienne comme ça en chien et annonce ce qu'il me parle. C'est que moi je vais écouter. Non. Mais Dieu nous parle dans plusieurs manières. J'ai déjà vu un homme. J'étais encore trop jeune. Pendant sa sommeil, il a vu que il a fait l'accident et il est mort. Il va se réveiller le matin. Il dit ça à tout le monde. Mais il n'a pas pris de précautions. Le même matin, il est sorti. Il ah. fait pas tout Malheureusement, la voiture qu'il avait pas quittée, il a en côté mon Donc, c'était quelque chose purement pirement diabolique. Dieu, lorsque Dieu nous révèle des choses comme ça, nous devons retenir et chercher rapidement l'interprétation et prendre le temps de prier. Il y a des personnes comme ça dans la vie. Il y a d'autres. Lorsqu'il va faire un songe, tu vois cette personne à Bossani, il y a à Bosani. Et maintenant, il y a un mot un mot qui est un qui est un mot qui est un qui est ça qui qui doit être activé pour recevoir les choses de Dieu. Quand tu vois comme ça, il faut chercher à prier et à beaucoup prier. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer à perdre les songes qu'il a pris pendant le sommeil. Je peux te rassurer que c'est trop et c'est trop dangereux. vous savez pourquoi? parce que c'est l'un des moyens que Dieu a vu que c'est seulement pendant les songes qu'il peut te communiquer quelque chose peut-être dans la parole tu es quelqu'un qui ne croit pas facilement tu es un écrit peut-être que si Dieu envoie quelqu'un tu ne vas pas les croire. Et Dieu a trouvé bon dès parlé parler dans il là y a un dodo. Voilà pourquoi je te dirais. Il faut faire très attention lorsque tu fais un songe. Rapidement, les ce verset. Nombre chapitre 12, verset 6. Et on peut noter Joël, chapitre 2, verset 28. Nombre 12, verset 6. Et on peut noter, non, Joël, chapitre 2, verset 28. Nombre 12, verset 6. Il dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans, dans une vision que moi, l'Éternel, je, je me relèverai. Je me revélerai pardon à lui. C'est dans un sens que je vous parlerai. Wow. Ah. Lorsqu'il y aura un prophète qui est au milieu de vous. Tu quelque chose dans la vie, dans tes songes, tu n'arrives pas à comprendre, ne gardez pas. Ne gardez pas. Appelez et demandez. Ça peut être quelque chose de grave. Vous savez, il y a, il y a des personnes qui sont des sans-foutistes. la chose à mon lit des fois le matin surtout surtout si cette personne travaille très tôt le matin écoutez vaut mieux prendre 30 minutes de prier dieu par rapport à ce que dieu t'a montré que de chercher à sortir rapidement pour aller attraper pour les pistes je prends Yeah, je prends 30 minutes. 40 minutes, 50 minutes. J'arrive en retard au travail. Mais j'ai pris mon temps pour préparer mon chemin. Est-ce que tu peux dire Amen? Hein? amen. Vous savez, moi j'ai toujours dit. Dieu ne parle pas pour nous faire plaisir. Mais Dieu parle pour nous prévenir. Maintenant, c'est à nous de prendre la prévention. Est-ce que je vais rester 30 minutes dans la présence de Dieu pour que Dieu épargne la chose ou je vais me mettre debout directement pour courir J'arriverai au travail. Peut-être en retard de heure ou 30 minutes, je donnerai les explications. Mais la chose que Dieu m'a montrée, peut-être, si je le néglige, je ne saurais pas comment m'en sortir. Qu'on néglige à car songe Dans les songes, Dieu peut te montrer des images. Dieu peut te montrer de personnes. Dieu peut te montrer des milliers. Dieu peut te montrer des circonstances. Mais tu comprendras qu'il y a des choses, des songes qui demandent des explications vraiment. Sachant que ce n'est pas tout le monde a la capacité d'interpréter un songe. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes juste parce qu'il a trouvé quelqu'un dans le songe ah bien, finalement c'est un sorcier. Mais or, oh, l'explication n'était pas ça. Il y a d'autres personnes des fois, il parle plus à son frère ou à sa soeur. Il ne dit même plus bonjour. Pourquoi Il ne le fait plus confiance. Mais tu dois avoir l'explication de ce que Dieu t'a montré. Je vais insister ici. Il y a... Des songes où ça vient de la personne lui-même. Il y a des songes, ça vient du diable. Il y a aussi des songes qui viennent de Dieu. Donc il faut savoir le différencier. Une autre chose, c'est la vision. Vous savez la vision c'est comment Quand tu es là Quand tu es là Tu peux commencer à voir quelque chose Tu es là Dieu te montre quelque chose directement Tu es à l'église Peut-être que pendant que, nous, pendant que je prêche Dieu te montre quelque chose directement Je vais l'expliquer vous savez, on pense que des choses comme ça, Dieu montre ça seulement au pasteur. Non. Mais une personne qui est connectée avec Dieu, mais il y a aussi des personnes qui n'étaient pas connectées avec Dieu dans la Bible. Ils avaient vu des songes parce que Dieu avait trouvé bon de leur parler de cette manière pour les reprocher. La vision n'est pas seulement faite pour les pasteurs ou les prophètes. Si Dieu trouve ça bon de te parler au travers d'une vision, il va te parler. Ce n'est pas quelque chose qui est fait juste pour d'autres personnes, non. Voilà pourquoi un bon enfant de Dieu on doit toujours être patient à écouter ou à chercher à écouter Dieu. Parce que Dieu parle réellement. Vous savez, tu peux prendre quatre décisions suivent. Juste parce que dans ton cœur, tu crois que Dieu ne parle pas? Combien des enfants de Dieu, ils ont pris des décisions? Ils ont commencé à faire des choses. Ils sont engagés. Ils ont commencé à faire d'autres choses. Juste parce que dans leur tête, pour eux, je n'ai jamais écouté Dieu. Dieu ne parlait pas. Je veux faire mes choses comme je comprends. Je veux faire les choses comme j'ai fait J'ai toujours dit une chose. Pourquoi lorsque tu as commencé, ou lorsque tu as commencé, tu n'as pas cherché à écouter Dieu Mais quand tu as commencé, tu avances et tu avances et tu avances, tu es arrivé au milieu, tu vois que tu prends toujours le même résultat, mais quand tu commences à chercher Dieu mais c'est bête, non? Est-ce que tu veux dire Amen? amen. Oh, Alléluia. Amen. Il faut commencer d'abord à chercher Dieu avant de commencer parce que je peux te confirmer aujourd'hui Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Frère. frère, Dieu parle. Sœur, Dieu parle. Les dieux que nous prions ici il part là tu peux prendre le dernier chapitre 5 verset 1 on ne va pas lire ça et acte chapitre 9 verset 10 à 12 il y a un autre moyen C'est la voix. La voix audible. Daniel chapitre 5, 1 à 31, acte, chapitre 9, 10 à 12. Il y a un autre moyen, la voix audible. Pas. Tu sais qu -ce que c'était la voix audible. Là. Tu vas vraiment écouter Dieu dans tes oreilles. Tu écoutes une voix. Vraiment, quand je parle comme ça, tu vas écouter une voix qui te parle dans tes oreilles. Ça peut te donner des explications, des directions. Seulement qu'au jour d'aujourd'hui, Beaucoup des enfants de Dieu, vraiment nous avons besoin d'écouter Dieu, mais on ne s'attache pas trop à Dieu. C'est ça aussi le problème. Beaucoup des enfants de Dieu, nous voulons vraiment écouter Dieu, mais on ne s'attache pas beaucoup, beaucoup à Dieu. Nous avons Dieu, nous avons Dieu. Tu verras une personne qui dit comme ça, des fois, nous avons le ça n'est même pas arrivé dans le côté Cette parole, ça, ça se trouve juste ici, sur ses lèvres. Mais écoutez, toute personne qui a besoin d'écouter, qui est dans son cœur, nous avons besoin de à monter Frère, Dieu va te révéler des choses. Dieu ne considère pas ce qui reste ici. Mais Dieu considère ce qui sort là et ça vient ici. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, ils n'ont jamais su que Dieu parle. Moi qui te prêche, j'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois. Dans les diverses manières. Peut-être que tu es aussi là. Dieu t'a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. Mais le problème c'est quoi Tu n'as jamais compris. Et il y a des personnes pour comprendre, pour comprendre que c'est vraiment Dieu a Donc il y a des personnes comme ça Oh Dieu Il ne va pas te parler Comme toi tu veux Mais il va te parler Comme lui même il veut Écoutez frère Dieu te parle Même si tu n'écoutes pas dans les oreilles sa voix, il y a un autre moyen encore Il parle, par conviction. Et ça aussi, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ignorent ça. Beaucoup de personnes ignorent. Et je peux vous assurer, batte belé, Bate belé, batte belé, ba belé, bah tu es va circonstance et béni la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient juste négligé la voix intérieure. Cette voix-là ne parle pas aussi à tout le monde. Frère, la voix intérieure, c'est la voix de Dieu. À plusieurs fois, j'ai donné des paroles de connaissance exactes. J'avais pas écouté Dieu dans mes oreilles, j'avais pas vu dans mes yeux, mais j'avais écouté Dieu dans mon cœur. Tu remarqueras, il y a des personnes qui viennent me demander quelque chose, je lui dirai directement et je lui donne des réponses. C'est un moyen si, tu, en fait, si tu comprends que ça c'est un moyen que Dieu me parle, tu ne vas pas négliger les choses. Tu peux t'habiller propre et tout. Si te -pas, tu te prépares, tu vas aller quelque part. Tu sens dans ton cœur, il va te dire, ne sors plus. Quand il y a des personnes qui t'attendent, tu vas très bien s'amuser, tu déguises la voix, et tu sors. Enfin, tu peux mourir. Tu peux mourir. Beaucoup des serviteurs de Dieu Beaucoup de pasteurs. Toi, tu, tu peux voir qu'ils ont des parents de connaissances, Tu penses que. Non! C'est juste que Dieu lui parle intérieurement, en fait. Il y a une voix que Dieu lui parle et il sait comment qu'est-ce que ce voix-là parlent. Non! Le problème est de comprendre de quelle manière Dieu me mais pas. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen, amen. amen. C'est important. C'est très important même. Dieu ne va pas descendre avec une maladie dans ma colonne homounaïe Il commence à te dire des choses. Non. Il y a des manières où il te parle. Il y a des moyens. Je vais parler ça. Pendant tout au long de cet enseignement, il y a un homme dans la Bible. Il écoutait Dieu dans la voix audible. La Bible dit ceci. Ceux qui lisent la Bible peuvent comprendre de qui je parle. La Bible dit ceci. Pendant ce temps-là, la vision était très rare. Amen. Les gens n'écoutaient pas la voix de Dieu. Dieu ne parlait pas à cet homme-là. Mais cet homme-là, il a écouté Dieu. Lorsqu'il a écouté Dieu, lui-même, il ne comprenait pas que c'est Dieu qui l'a béni. Amen. Il fallait que... Un mentor. Et oui. Il va venir vers lui pour comprendre que non. Moi non est dans yamba le belé boyé et ça pambaté. Mutu azolo banaeto ben bengaye et za nzambi. Frère, il y a des personnes mais un, nous sommes négligents, deux, nous sommes insensibles, trois, nous sommes incrédibles. quatre, nous sommes protégés. Est-ce que Dieu parle? Oui, Dieu parle. Il y a un autre moyen que Dieu parle les circonstances. Il y a d'autres personnes, Dieu, en fait, Dieu place des circonstances devant Lui. Dieu place des circonstances devant, des circonstances devant Lui. Écoutez, ça, ça arrive souvent. Surtout... Euh Merci. Ça arrive souvent. Lorsque les gens commençaient à s'attirailler, beaucoup et beaucoup même, où tu vas quelque part, ils, ils avaient l'habitude de te recevoir bien. Lorsque Dieu te séparer avec des personnes où soit que tu peux faire commerce ou que des choses tu vois qu'il y a des circonstances des circonstances des blocages des blocages des blocages frère dans ta vie peut-être c'est un langage que dieu est en train de te parler dieu Arrête, arrête et arrête. J'ai toujours dit une chose. Ça viendra un moment où je vais parler de ça. Tu vois, c'est là où a des commis qui ont trop de problèmes. Il ne faut pas insister à ça. Il ne faut pas. Frère, tu finiras par mourir. Mais seulement que Dieu ne parle pas à tout le monde comme ça. Le même oui. commerce, le même oui. commerce, le même oui. commerce, le même oui. commerce, le même commerce, le même commerce, le te dit, ça, ce n'est pas ton chamin. J'ai souvent l'intention de ça. Je ne te vois pas là. Je ne te vois pas avec cette personne. Je ne te vois pas dans cette chambre. Des circonstances, des situations. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, dans le livre de nombre, ceux qui ont participé dans les dans, titres dans de Balam et Balak. Je veux plus avancer. Mais lui, il insiste. Lui, il insiste. Parce que tu ne voulais pas. Il y a des choses comme ça dans, dans notre vie. Il y a des choses comme ça. Peut-être toi, tu attends que mon tour, tu as Nicolas qui t'a le col à Nzambala. A bisou. sans nom. Or, il y a des choses que tu peux lire. On appelle ça le langage de Dieu. Tu peux lire ça facilement. Mais il y a d'autres personnes bien que tu comprends très bien la chose. Mais si que tu fais la chose, tu insistes. Dieu nous parlait aussi dans les circonstances. Dieu nous parle dans les circonstances. Permets-moi de définir ça. Pendant les temps, je vous donnerai des versets. Parce que c'est ça des choses que je vais parler. C'est aussi par des anges que Dieu nous parle. Il y a des personnes dans leur vie, peut-être ils vont ils vont faire quelque chose Ou ils partent quelque part Cette personne là Il va comprendre qu'une personne Il va sortir devant lui Il ne connaît pas Il ne sait pas d'où il vient Il ne sait pas où il part Mais il est seulement venu vers toi Il va dire que moi, non, je vais t'aider Va ceci Fais cela, fais cela Après avoir t'aider Tu vas voir que cette personne va disparaître est tu ne le verras plus. Tu sais pourquoi Parce que ce n'était pas une personne normale. C'était un ange. Moi, j'ai vécu ça lors de ma consécration. Quand les choses sont assez compliquées, un jour, j'ai dormi, j'ai dormi, je vois quelqu'un à côté de mon lit il m'appelle Dylan Dylan il m'a dit lève-toi et prie pour ma il m'a appelé par mon nom il était comme ça à côté de mon lit quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu plus personne j'ai descendu dans le lit, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. J'ai vu ça plusieurs fois, des choses comme ça. Tout Dieu peut envoyer un ange pour te parler, pour te donner un message. qui perturbe ta vie pour les situations qui perturbent ton parcours. Crois-moi. Crois-moi. Tu peux écouter Dieu. Crois-moi tu peux parce que Dieu parle. Crois-moi tu peux écouter Dieu. Crois-moi tu peux écouter Dieu. Et lorsque tu écoutes Dieu, frère, tu vas faire des choses... Tu vas faire des choses bien. Parce que pour l'instant, c'est à taille de tâtonner. Tu ne sais pas où se trouve. Là où ta main peut se poser. Tu ne sais pas encore. Mais lorsque tu vas Oh moins que tu vas faire des choses bien. Cosa après c'était Il faut pas être pressé. Tu veux faire des choses des choses bien Écoute-tu. Ah mais parce que ça fait longtemps de on p. Non, il y a que tu es tard. Demons nous dans ici pé à l'oba. Demons nous sous pé chaque jour, chaque jour mais c'est toi qui n'as pas la sensibilité spirituelle pour comprendre de quoi il s'agit de quel chemin il veut t'amener c'est toi en fait c'est vrai. vrai en plus c'est vrai tu parles il y a un autre moyen Dieu peut te parler aussi par des inconnus. Par des inconnus. Bah, ou une personne que tu n'as jamais fréquentée. Ou une personne que tu n'as jamais. Je ne sais pas, marche avec lui. Il vient. Il te parle. En toutes ces choses. Dieu te parle. Tu dois tout examiner dans la parole hein, des dieux. Est-ce que tu peux me dire un amen Amen. Est-ce que tu peux dire un amen? amen Amen. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Ça, c'était juste l'introduction ou le débit de ce message. Je peux te promettre que si cet enseignement, tu vas découvrir beaucoup de choses. Quand Dieu parle, parle encore. Quand nous avons à à qui Les loups, aujourd'hui, je voulais juste te faire voir que Dieu parle réellement. Vous savez aussi, Dieu parle au travers de ses serviteurs. En Israël, les rois. Parce qu'il y a une habitude, s'il veut partir, et bien qu'il est dans la guerre, ils avaient l'habitude d'aller consulter le serviteur de Dieu, consulter les prophètes, consulter des personnes que Dieu avait avec moi. Quoi n'a intérêt qu'à lorsque je veux faire que je puisse faire des choses elle, bien. Si tu as compris, balance juste ta main. Si tu as compris, balance la main. Balance la main si tu as compris. Je vais conclure en disant désirons la voix de Dieu. Dieu est une personne qui parle mieux Amen. que tout le monde Amen. et avec beaucoup de précision. Amen. Il y a d'autres Lorsque Dieu avait parlé, bah, m'a qui troublé. Il y a d'autres. Lorsque Dieu avait parlé, personne bah, qui qui a mm. Je vais expliquer ça les jours qui viennent. Tu peux te mettre debout pour prier. <applaudissements>